Baby hey. Alors, le transit de Mercure. Ah, bon, on la voit bien, la pépette. On va essayer de rattraper ça. Voilà. C'est pas merveilleux, ça Je ne pas trop, là. Descendre. Bon, il y a quand même pas mal de nuages. Hein. Pas mal de nuages du tout. Mais bon, hey, quand même, hein ça fait un petit point noir, voilà, comme vous pouvez voir c'est magique, c'est magique, magique, magique Hop là. Donc je bénéficie d'un tout petit trou dans les nuages là. pas grand chose hein. pas grand chose mais c'est suffisant pour vous présenter mercure alors la mise au point c'est pareil j'ai pas beaucoup beaucoup de possibilités de faire une mise au point nickel ça tremble quand même pas mal alors là je l'ai perdu en essayant de faire la mise au point vous voyez donc euh, dès qu'on commence à bouger la mise au point et essayer de régler tout ça ben, on se retrouve avec euh, qui file de la renvoyer là-haut. Ah bah on aura quand même vu Mercure en fin de journée, hein, c'est bien. Donc là il est à ma montre 15h et 28 minutes. Temps local. Ah, c'est magique. Il y a encore pas mal de nuages qui, qui commencent à arriver. On est assez bas sur l'horizon à cette heure-ci, euh, d'ici euh, peut-être euh, 15 minutes, euh, ça va passer derrière un bouquet d'arbres, c'était vraiment inespéré de faire une, une prise de vue euh, pour, même si voilà, c'est pas... Alors je joue des flexibles hein, pour... Euh, amener euh, l'image au centre de la caméra, donc j'ai pas de suivi motorisé. Sur une petite lunette là. Vous pouvez voir là le, le bord euh, du soleil là. Ah, magique. Ah oui, ben bah, voilà. Voilà, Mercure. La Mercure. La ah, j'ai le chien du voisin qui s'excite là. Je crois qu'il a vu Maurice. Du coup le chien du voisin il s'excite complètement. Voilà, bon, j'ai un peu de mal avec les flexibles. Hein. Bon, on va profiter encore de quelques quelques secondes de vidéo avant que le, les nuages deviennent vraiment trop présents là je sens les gouttes d'eau qui commencent à tomber donc il va repeuvoir hein. voilà donc on a eu euh, un petit euh, un petit instant de, de grâce pour pouvoir observer Mercure. Bon les amis, là, euh, là il, franchement il pleut, il pleut fort fort fort. Donc je vais rentrer, je vais pas prendre le risque de, de mouiller la, la, le matériel et la caméra. Allez, chers amis Astro, à très bientôt et profitez bien de cette vidéo.